Cette épreuve sur Laval, euh, ben en fait pour nous et pour les athlètes, c'est vraiment une épreuve, une des premières épreuves de référence autour de cette nouvelle formule du combiné. Euh, donc, qui, co qui correspond euh, finalement à euh, une approche nouvelle puisque ce n'est pas un circuit de compétition traditionnel qui existe où on va devoir vraiment s'exprimer sur cette double approche. Et finalement, les internationaux de Mayenne, c'est aussi pour nous l'occasion de se préparer in situ au futur tournoi de qualification qui aura lieu dans un an euh, sur le même site. Les circuits traditionnels de compétition sont très dissociés, en fait, avec du bloc et de la diff. Et là, sans avoir eu beaucoup d'épreuves de référence autour du combiné, les grimpeurs sont obligés de s'engager sans repère dans cette nouvelle approche. Sachant qu'aujourd'hui, le règlement et le scoring global n'est toujours pas figé faire des blocs et des voies, donc ça c'est quelque chose qu'on maîtrise assez bien. Mais finalement, derrière cette évidence, il y a quelques nuances en termes de préparation de sportif. On pourrait croire qu'en sortant de l'épreuve combinée de Tokyo, on a déjà pris quelques repères, mais ce combiné sur deux disciplines va vraiment nous imposer d'être performant dans les deux, ce qui n'était pas forcément le cas sur le, le combiné trois disciplines. Donc ben, Tout cela, forcément, ça appelle euh, quelques réflexions et questionnements autour des stratégies d'entraînement et qui euh, sont aussi dépendantes du profil initial du grimpeur. En gros, la question, c'est comment développer des qualités dans une autre discipline sans altérer la discipline un petit peu première de l'athlète euh, et donc rester performant dans les deux disciplines. L'enchaînement des deux épreuves forcément, a forcément un impact sur les qualités on va dire, physiques et psychologiques du grimpeur. La capacité à se remobiliser d'une épreuve à l'autre. Ça pose aussi des questions aussi simples que comment se réchauffer, Parce que se réchauffer, c'est à la fois s'adapter à l'épreuve qui arrive, mais à la fois garder un capital d'énergie. Et même on peut avoir quelques sujets plus, plus spécifiques, mais qui sont même sur l'usure de la peau. Euh, se poser la question de comment garder un capital pot pour simplement pouvoir grimper tout au long des quatre journées puisque l'épreuve s'étale sur 3 ou 4 journées. Il y a un enjeu majeur, c'est maîtriser les temps de récupération. Et en fait, il y a une forme d'instabilité puisque le format de qualification euh, dissocie le bloc et la diff sur plusieurs journées et le format final, en tout cas sur, sur les épreuves en cours, euh, combine vraiment les deux avec simplement 30 minutes de récupération entre les, les deux efforts. Et donc ça, c il y a vraiment un véritable enjeu sur gérer sa récupération sur des efforts qui n'ont rien à voir en fait ça appelle à développer d'autres compétences, on pense notamment aux bloqueurs qui commencent à devenir performants sur la DIF. Donc effectivement il y a des stratégies d'entraînement qui visent à développer des qualités sur des efforts plus longs. Puisqu'en fait la formule du combiné nous propose finalement, si je prends l'analogie de l'athlétisme, d'enchaîner 400 mètres avec une épreuve de demi-fond en suivant avec 30 minutes de repos sur le format final. Donc il ne faut pas oublier que le premier objectif pour nous, c'est de se qualifier à ces Jeux de Paris. Et la qualification commence à août prochain. Euh, donc euh, voilà, on n'a pas euh, deux ans devant nous, mais simplement quelques mois pour essayer d'optimiser euh, toutes les problématiques qu'on a abordées ensemble.